Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler du compteur de référence en objectif C dont on parle depuis déjà un certain temps. Les principes de fonctionnement du compteur de référence sont extrêmement simples. Chaque objet dispose de son propre compteur de référence. Il est défini dans la classe nSobject. Si le compteur est supérieur à 0, l'objet continue à vivre. Si le compteur est inférieur ou égal à 0, l'objet sera détruit. Et en fait, les valeurs du compteur vont évoluer grâce à des opérations types que vous allez pouvoir faire. La première opération type c'est Alloc. Alloc va allouer un espace mémoire mais il va aussi vous rendre une référence vers un objet dont le compteur est à 1. Idem avec copie. Il va créer une copie de l'objet et il va vous rendre une référence vers la nouvelle copie de l'objet et quelle que soit la valeur du compteur de référence de l'objet d'origine, le nouveau compteur vaut 1. Enfin le compteur du nouvel objet pour être exact vaut 1. Retain incrémente le compteur. Release décrémente le compteur. En gros, quand je fais un return, je dis que je suis copropriétaire de l'objet. Ce compteur, voyez-le comme le nombre de propriétaires de l'objet. 1, il y en a un seul. 10, il y a 10 copropriétaires. Et tant qu'il y a un propriétaire à l'objet, je ne le détruirai pas. Donc RELEASE ça veut dire que je décrète que cet objet ne m'intéresse plus, je n'en suis plus copropriétaire et si je suis le dernier copropriétaire eh bien ça veut dire que dans ce cas là il va être éliminé. Donc dès que le compteur d'objet arrive à zéro il peut être détruit alors quand on ne sait pas à tout moment c'est l'OS qui décide. C'est-à-dire qu'en en fait je vous disais dans une séquence précédente que l'avantage de ce système de référence c'est qu'il est moins intrusif qu'un garbage collector parce qu'en en fait on peut décider qu'à certains moments eh bien la mémoire est récupérée. Ce n'est pas non plus aussi déterministe que si on gère pas de mémoire dynamique mais c'est quand même plus facile à gérer. Alors évidemment c'est le truc qui est la source de crash numéro 1 sur les terminaux parce que le simulateur est beaucoup plus cool le simulateur il a moins besoin de mémoire parce que le simulateur il s'exécute sur une grosse machine avec plein de mémoire partout. Tandis que sur le terminal on est à l'étroit et on fait attention à la mémoire. Donc c'est une des causes numéro un de plantage sur le terminal alors que votre application, ah, mal, je ne comprends pas, ça marchait sur le simulateur. Alors. Évidemment, c'est les choses auxquelles il faut que vous fassiez attention. Donc, tant que le compteur de l'objet reste super à zéro, il reste en mémoire. Et on verra dans une séquence dédiée, ultérieure, la notion d'auto-release, qui est un cas de figure au pouvoir à un compteur qui reste à zéro pendant peu de temps. Vous comprendrez aisément pourquoi. Regardons donc le fonctionnement de ce compteur de référence à travers un petit exemple. Et on retrouve nos amis, les students. Donc ici je déclare une variable de type student et je fais un Student studentAlloc init. Alloc va me créer une occurrence de student avec un compteur de référence qui vaut 1. À ce moment là je fais un set setNom. Ben, le set nom, euh, c'est très bien mais il ne me change absolument rien. Par contre je fais un return. Le return va me passer la valeur du compteur à 2, c'est qu'en fait j'ai deux propriétaires. Bon, évidemment c'est un peu artificiel parce que là euh, mon code est en séquence. Hein, mais on peut imaginer que celui qui fait le return c'est un autre objet. Je fais ici des accès pour euh, afficher mon étudiant et ça ne change strictement rien. Et quand je fais un release sur étudiant eh bien mon compteur passe de 2 à 1. Puis si je refais à nouveau un release le compteur passe de 1 à 0 et à ce moment là bye bye. Dès que ce sera possible et eh bien euh, le système récupérera la mémoire et mon étudiant aura disparu. Donc oui dans le principe c'est quand même extrêmement simple. Alors il y a quand même un point qui est, qui est délicat c'est que euh, qu'est-ce qui se passe dans les, les cas un petit peu bizarroïdes Regardons un cas bizarroïde qui est en fait un problème classique. Je crée ici mon étudiant, donc alloc init classique, alloc comptera 1, d'accord. Et puis je fais un autre étudiant release et puis un peu plus tard je fais un autre étudiant identité. Qu'est-ce qui va se passer D'accord J'ai fait release sur un autre étudiant, mais euh, ma, ma référence elle n'a pas bougé. J'ai simplement désalloué l'occurrence de la classe student qui était référencée par un autre étudiant. Et donc par conséquent ça, ça va générer des crashs. Donc que fait-on pour éviter ce genre de choses On a une bonne pratique qui est qu'une fois que j'ai fait le release, si j'ai fait le release, c'est que je ne suis plus intéressé par l'étudiant. Donc, je mets mon pointeur à nil. Si j'étais l'unique propriétaire de l'occurrence de Sudon, référencé par encore un étudiant, il va disparaître. Sinon, il ne va pas disparaître. Mais quoi qu'il arrive, si j'ai fait un release, moi je ne m'intéresse plus à cet objet. Sinon, je si j'accède à un objet sur lequel j'ai fait un release, c'est anormal. Alors là ce qui est intéressant c'est que ici je peux continuer à faire encore un étudiant identité parce que eh bien, on peut causer à des fantômes. On peut causer à des fantômes c'est-à-dire que lorsque la référence vaut nil, une émission d'un message vers nil, il va dans le grand trou noir de tous les messages perdus et ça ne plante pas. C'est intéressant en fait, vous euh, voyez qu'en général quand vous accédez à une référence nulle dans le langage objet, je prends l'exemple de Java, ben, en général ça saute, d'accord. Ben, en euh, objectif C, cette idée de message fait non ça saute pas, rien ne se passe. Bon, alors vous ne savez pas ce qui se passe, mais a priori rien ne se passe. Donc la bonne pratique c'est que dès que vous avez fait un release sur quelque chose, si vous gardez une valeur de la variable, ben, vous la mettez à nil. Alors il y, a, il y a un point qui est, qui, qui, qui est important, c'est que vous pouvez être confronté à des soucis en particulier quand vous avez des liaisons entre objets. Là, euh, ce qu'on est en train de faire, c'est que je vais rajouter à euh, ma classe student la possibilité de donner à un étudiant un binôme. Donc je vais avoir ici un attribut privé, il est dans la partie implémentation seulement, current binôme, qui en fait permet de définir une liaison vers un autre étudiant. Donc je ne touche pas à ces méthodes-là qui sont rigoureusement identiques mais ici j'aimerais m'intéresser à la méthode 7 binôme. Je lui passe un autre binôme en paramètre. Alors la première chose qui est quand même intéressante c'est de s'assurer que 7 binôme, eh bien je ne lui demande pas de le binômer avec un binôme qui est déjà binômé avec lui. Donc je fais le test, hein. si je transmets un binôme qui est déjà le binôme de l'étudiant, je ne fais rien. Sinon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça, donc une affectation à la assign. Mais l'affectation à la assign, vous sentez que ce n'est pas terrible parce que current binôme a référencé quelqu'un. Mais le current binôme à la assign n'est pas terrible parce que j'ai mon étudiant ici et il référençait un autre étudiant. Qu'est-ce que je fais Eh bien je casse cette référence là et je lui en mets un deuxième. Et celui-là, où est-il Qu'est-il devenu Il existe encore. Et son compteur de référence il est où Merde Fuite mémoire. Donc ce que j'ai intérêt à faire avant, vous le sentez, pour résoudre ce problème, c'est d'abandonner la propriété. C'est-à-dire que je vais dire que je vais commencer par faire un release L'intérêt de faire ce release, c'est que je détruis mon objet en positionnant son compteur à 0 enfin à 0. Je réduis son compteur. Si j'étais le dernier propriétaire, il disparaît. S'il y a d'autres copropriétaires, il ne disparaît pas. Mais bien évidemment, vous vous doutez que c'est la bonne manière de procéder. Est-ce que j'ai réglé tous les problèmes Ben pas forcément. Imaginez maintenant que ben, euh, lui, il m'a passé un binôme et puis il se met à travailler sur le binôme il en a plus besoin euh, Pas immédiatement mais plus tard. Moi je pointe sur un student, enfin une occurrence d'un student qui risque de ne plus exister. Et donc ben, qu'est ce qui va se passer Ben, Un jour ou l'autre je vais avoir un problème parce que je vais récupérer la référence du binôme de mon étudiant mais si l'étudiant a entre temps disparu je vais avoir une référence qui pointe dans le vide et qui n'est pas nulle. Donc je ne parle pas à un fantôme, je parle à quelque chose qui n'existe pas, qui est dans un état bizarroïde. Donc en fait, ce n'est pas une utilisation à la assign que je dois faire. Je dois ici faire un retain sur le binôme en disant ben, je vais devenir copropriétaire du binôme qu'on m'a passé. Comme ça, si l'autre, il n'en veut plus, moi, j'en suis encore propriétaire. Et donc ça veut dire que, lui, je lui incrémente son compteur, probablement que le compteur valait 1, on va voir, c'est plus compliqué que ça. Mais dans ce cas là, si l'autre qui s'en servait, qui me l'avait transmis pour dire tu vas te binommer avec celui là, eh bien en fait, il s'en débarrasse, Moi je reste propriétaire du binôme, et dans ce cas là, je n'aurai pas de valeur qui deviendra ultérieurement obsolète et qui provoquera des crashs. Alors, euh, en fait, je vais juste en parler rapidement parce qu'on va revenir sur cela en détail quand on va aborder SWIFT. Quand ils ont introduit ARC, pour régler un certain nombre de problèmes et en particulier autour des dépendances circulaires, ils ont été amenés à définir, enfin à catégoriser les types de liaisons. Et en particulier, c'est intéressant de définir les liaisons entre le possesseur, l'objet possesseur et l'objet possédé. Et en particulier, on parlera de liaison forte et de liaison faible. La liaison forte, ça veut dire que la disparition du possesseur implique la disparition du possédé. Et la liaison faible, c'est la disparition du possesseur et eh bien n'implique pas forcément la disparition du possédé. Mais on reviendra en détail avec ça parce que c'est vraiment une notion qui est importante pour que Arc fonctionne correctement et que par conséquent euh, on en parlera en fait euh, dans Swift parce que euh, ben Swift, on n'aura pas le choix, il faudra qu'on utilise Arc. Donc c'est traité plus tard dans une autre séquence comme je viens de vous le dire. Mais en guise de conclusion, vous voyez ce n'est pas si difficile, il va falloir apprendre à compter. Il va falloir apprendre à compter et à compter bien et à bien respecter un certain nombre de conventions. En fait, j'insiste sur le fait que c'est une technique qui est archi classique, qui est utilisée dans un certain nombre d'environnements de programmation, pas forcément inclus dans le langage hein, comme dans l'objectif C, mais dans des environnements de programmation qui sont sensibles à la mémoire et en particulier dans les environnements dits temps réel ou embarqués. Et euh, l'avantage d'un système à base de compteur, encore une fois, sur l'autre technique qui est le garage collector, c'est qu'a priori, la gestion de la mémoire, alors on peut dire qu'elle soit complètement passive, mais elle n'est pas active au sens d'un garbage collector qui peut prendre la main n'importe quand. Là, on peut décider qu'on euh, eh prend la main à des moments particuliers. Et surtout, euh, les compteurs sont une information extrêmement précieuse. Alors, le garbage collector, quelque part, il gère aussi des compteurs de référence. Mais c'est de manière beaucoup plus complexe qu'il les gère.